Ouais, je viens ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, bon, ouais, ouais, tranquille. Ouais, donc là, comme tu peux le constater, ce soir, on a pu assister au match entre Newcastle face à Manchester United. Cristiano Ronaldo était absolument inexistant ce soir. Oh là là, il a fait combien de frappes Une frappe ou deux Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce soir, là, c'était un match vraiment très, très nul de la part de Cristiano Ronaldo. On va pas se mentir. Lionel Messi, il est en train de danser. Cristiano Ronaldo, il est sur le terrain en train de nous faire un match vraiment merdique. Là, on ne va pas se mentir que c'est le dernier match de l'année 2021. Et là, ça laisse un petit goût amer. Parce que là, je me suis rendu compte que voilà, moi, tous les jours, je fais des vidéos sur Cristiano Ronaldo parce qu'il met des buts contre Norwich, contre des buts contre Nanani, Nanana. Mais là, au final, il n'est toujours pas dans les cinq premiers du classement de la Première Ligue. Et en plus de ça, il est bien sûr dans le top 10 des meilleurs buteurs, mais il n'est pas dans le top 5. Normalement, Cristiano Ronaldo, il est dans le top 3 minimum. Et là, comme on peut le voir aujourd'hui, c'est, je crois, euh, bah Lewandowski le premier, Benzema le, de, le deuxième, et bien sûr Kylian Mbappé le troisième. Alors moi, je me pose des questions. Est-ce que Cristiano Ronaldo est, a encore le niveau pour la première ligue Vous allez me dire, ouais, mais toi, t'es malade ou quoi Qu'est-ce que t'as Et tout, nanana. Moi, je vous parle sincèrement. Physiquement, il est un petit peu dépassé. On voit des signes de frustration qu'on voit rarement chez Cristiano Ronaldo. Je vous rappelle que la dernière fois, là, il a frappé un joueur qui était déjà au sol. C'était dans la Première Ligue. Parce que vous voyez comment les joueurs de la Première Ligue ils jouent. Ils jouent comme des malades mentaux. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas comme la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, voilà, c'est intense, mais ce n'est pas la même intensité que la Première Ligue. La Première Ligue, ils jouent comme des bourrins. Tu vois ce que je veux dire ils sont là, ils avancent avec la semelle, ils te mettent des coups d'épaule dans le dos et tout. nanana. Et j'ai l'impression que Cristiano Ronaldo, là, sur ce terrain-là, tout ce qui est trop physique et tout, on ne va pas pouvoir le voir euh, performer de manière incontestable avec Manchester United. Enfin, en tout cas sur le championnat. Après, en Ligue des Champions, vous le connaissez, c'est un monstre, euh, il est imbattable. Mais là, là cette saison il finit quand même avec une saison où il ne met pas trop de buts, là. Qu'est-ce qui se passe Enfin, quand je dis pas une saison, enfin, je me suis trompé. Mais je voulais dire l'année. L'année là qu'il a fait, là. Sur l'année civile de 2021. Si on compare avec les autres joueurs, il est un petit peu en dessous, les gars. Hein Donc oui, il met des petits buts, là, à la, fin de, à la fin de chaque match. On est tous contents. Même moi, je suis le premier. Je suis là en train de sauter. Waouh, ouais, Cristiano Ronaldo, c'est un truc de malade. Mais là, aujourd'hui, messieurs, il s'est fait littéralement surclassé par Saint-Maximin. Ah non, mais là, euh, je tiens à lever mon chapeau, je tiens à lever mon pull, lever ma jambe, je lève tout pour Saint-Maximin. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a fait au Manchester United Oh là, là tu sais, on aurait dit quoi On aurait dit Cristiano Ronaldo à l'époque quand il jouait au Sporting et qu'ils sont allés jouer la balle là, en Ligue des Champions. Tu te rappelles Cristiano Ronaldo, ce qu'il leur a fait à Manchester United Manchester United, ils étaient tellement choqués. Ils ont dit, bon, ce joueur-là, on va l'acheter parce que il a vraiment du potentiel. Ce qu'il nous a fait pendant le match, alors qu'il euh, il est dans une équipe bien diminuée, c'est vraiment quelque chose. Donc là, on va pas se mentir que ce soir, sa maxima, il a été vraiment très, très énervé. Là, s'il si avait un petit peu plus de chance, il met au moins trois buts. Tu vois ce que je veux dire Parce que là, déjà, son premier but, là, là déjà, c'est soit il y a but, soit il y a pénalty. Parce que là, on ne va pas se mentir, comment le mec qui le pousse là, McGuire, alors lui là, McGuire, il était dans la poche de Saint-Maximin pendant tout le match. Il était dans sa poche. Et il disait Vas-y, arrête de courir trop vite. Voilà, je suis tout serré dans ta poche. Laisse-moi respirer. Tu vois ce que je veux dire, McGuire, Oh là là, lui il te fait un match bien et après c'est terminé. Il a fait une bonne saison dans son ancien club, Manchester United. Ils ont dit Voilà, c'est le futur défenseur anglais, la future tête vedette anglaise, nanana. Il va pouvoir remplacer les Rio Ferdinand. N'importe quoi. Il est nul. Là en plus, normalement il y a un pénalty qui devait être sifflé, mais comme vous êtes Manchester United, ouais, euh, je sais pas quoi, Sir Ferguson, j'en sais rien, je sais pas quoi, on vous a pas les trucs, je sais pas. Et puis en plus, vous avez trop de chance, hein, les Mancuniens, que l'UFA s'est trompé là dans les tirages au sort de Ligue des Champions, hein Parce que là, Messi il est en train de danser. Tu vois ce que je veux dire Il est en train de danser et il y a des gens qui qui critiquent sa danse, dont moi. Voilà, je suis le premier à critiquer sa danse. Mais sur le terrain, si on joue contre Manchester United, on va vous exploser. On va littéralement vous, vous boire. Tu vois ce que je veux dire Donc faites votre, faites votre mieux en Ligue des Champions. On se retrouve, euh, voilà, si nous aussi on arrive à passer les, les, les trucs, si on arrive à fracasser le Real et à fracasser l'équipe d'ensuite et à fracasser encore l'équipe d'après... Peut-être que Manchester United peut se retrouver face à une équipe dont je ne citerai pas le nom euh, en finale de Ligue des Champions. Ce serait magnifique pour l'histoire du football. Dans tous les cas, ce que j'ai vu ce soir de la part de Cristiano Ronaldo, c'est la déception. Alors là, c'est la déception totale. Totale. Rien. Deux frappes dans un match de 90 minutes à haute, haute, haute, haute intensité et tu continues encore à mettre des balayettes à tous les joueurs. Non mais Cristiano Ronaldo, si tu veux faire du MMA, parce que je t'ai vu faire une photo avec Khabib. Va t'inscrire Dana White tu te mets un, un contrat, tu te bagarres contre Israël ou Israël Desania ou des Francis Nganou et tu fais ça au calme.